Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite exclue, je viens de recevoir la MassFit GTR 3 Pro. On va dans cette vidéo la déballer ensemble, la prendre en main et bien entendu je vais la mettre au poignet pendant plusieurs semaines afin de vous donner un test archi complet le plus vite possible. Petite vidéo unboxing, en attendant la reprise des lives vous savez, j'aime bien faire les unboxings avec vous en live. Je compte reprendre les lives avant la fin de l'année, vous inquiétez pas. La prise en main et l'unboxing de la MassFit GTR 3 Pro c'est maintenant On est en face de la GTR 3 Pro avec le petit nouveau logo Amazfit. Le nom de l'OS qui s'appelle maintenant ZepOS et la nouvelle montre. Cette nouvelle montre se différencie de la GTR 3 et de la GTS 3. On en parlera dans une autre vidéo bien entendu parce que j'aurai en test aussi la GTS 3 et la GTR 3. Cette GTR 3 Pro, elle se différencie notamment par son écran qui est plus grand. Mais on en parlera dans un comparatif. Passons du coup au déballage. nouveau logo et voici la gtr 3 pro très sympa très joli. on va parler un petit peu de son design juste après on retrouvera bien entendu ici le petit livret l'explication et de l'autre côté le chargeur qui semble rester un chargeur comme les anciens modèles hop on est en face de la montre et on va appuyer voir si ça l'allume sinon il va falloir la plugger au chargeur je sens vibrer, elle s'allume l'écran paraît quand même Assez grand, hein. on va parler après du design, bien entendu, et des caractéristiques techniques, mais ça semble être une très belle montre. On va choisir la langue, français, on va nous demander de faire la synchro avec l'application ZEP, hop, on termine l'association, l'association est en cours, on nous explique quelques manipulations, et voilà pour le déballage Parlons maintenant du design Je vous proposerai prochainement la GTR 3 et la GTS 3 en vidéo comparatif. Mais grosso modo, cette GTR 3 Pro garde le même état d'esprit que la GTR 3. On est sur un look aussi un petit peu semblable à la GTR 2. C'est-à-dire une montre avec un cadran de 46 mm. Nous sommes sur du 46 mm avec 10,7 mm d'épaisseur. Ce que l'on voit directement à la main, c'est son écran. Son écran qui paraît vraiment Borderless, vraiment grand. Et c'est ce qui va la différencier aussi de la GTR 3. Sur la GTR 3 Pro, on a un écran de 1,45 pouces. Avec un taux d'occupation de 70,6%. C'est un écran AMOLED Ultra HD 331 ppi c'est du 480 par 480 pixels je trouve ça formidable que Amazfit propose un écran plus grand que ce qui a été fait les années précédentes surtout pour une montre qui a la même taille de cadran sur la gtr 3 pro on a vraiment un design assez classique Assez premium on retrouve ce nouveau bouton couronne que l'on va retrouver aussi sur la gtr 3 c'est un petit peu euh, voilà la nouveauté 2021 qu'on aime retrouver sur toutes les montres afin de simplifier la navigation entre les applications on le verra juste après pour la prise en main on aura du coup une montre avec deux boutons dont ce bouton rotatif et un bouton en bas qui va nous permettre à la navigation ce modèle gtr 3 pro est disponible en deux coloris un coloris du coup noir comme j'ai et un coloris avec un bracelet en cuir marron et un cadran plutôt clair ce modèle est disponible à 199 euros ce qui reste une montre assez abordable à l'arrière on retrouve le nouveau capteur biométrique BioTracker ppg 3.0 qui va nous permettre de suivre la fréquence cardiaque le taux d'oxygène le sommeil le stress le boîtier de la GTR 3 Pro est un boîtier en alliage d'aluminium permettant d'être léger. Et le bracelet sur ma version est un bracelet en fluoros élastomère. On est du coup sur une belle montre, assez classique, mais l'écran est vraiment impressionnant. 1,45 pouces, c'est un des écrans les plus grands qu'on trouve sur une montre de 46 mm. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Oui il y a aussi quelques améliorations au niveau des caractéristiques techniques, même si à première vue on voit l'amélioration au niveau de la GTR 3 Pro sur l'écran. Mais la montre, comme je vous le disais, intègre le nouveau capteur, Biotracker PPG 3.0. C'est un capteur à 6 photodiodes qui va permettre de suivre les indicateurs de santé, comme je vous le disais, le rythme cardiaque, la SPO2, etc., le sommeil, le stress. En espérant qu'il soit vraiment précis, on verra ça pendant mon test. Au-delà de ça, la montre intègre encore une nouvelle version de Zep OS qui va permettre aussi d'avoir Alexa, j'espère que là c'est disponible en France Je vous le dirai juste après là je suis en train de faire une mise à jour Mais ça va permettre d'avoir Alexa même en offline On aura un suivi bien entendu quotidien, suivi de sport La personnalisation des cadrans avec plus de 130 cadrans Un suivi de sommeil un peu plus poussé avec notamment le suivi de respiration Un suivi du niveau stress, du cycle menstruel Une reconnaissance intelligente des sports Et il y a eu des améliorations au niveau de l'algorithme dans le suivi de sport Elle est capable de reconnaître le mouvement c'est une montre avec une étanchéité 5 atm comme les précédentes et elle a une autonomie annoncée jusqu'à 12 jours sur ce modèle pro il est aussi annoncé que la nouvelle version du système d'exploitation zep os permet d'accueillir des applications tierces ça j'ai hâte de le voir et j'ai hâte de vous en faire un retour pendant mon test. Parce que si cette montre permet d'avoir des applications tierces, on va dire pertinentes, ça peut devenir un réel challenger au système d'exploitation ouvert. Même si là on serait sur du semi-ouvert, je pense, avec une grande autonomie. Pour finir, elle dispose d'un altimètre barométrique, d'un GPS intégré, GLONASS GALILEO BDS QZSS, qui est annoncé encore plus précis que les générations précédentes. Maintenant, prenons-la en main. Nous voilà pour la prise en main de la montre après une mise à jour d'une bonne demi-heure Ça a l'air d'être une grosse mise à jour que je viens de faire On a eu le nouveau logo d'Amazfit qui est apparu et là on a le terme Zep OS Du coup on va voir ensemble les vraies nouveautés je pense C'est toujours en préparation suite à la mise à jour On se retrouve du coup sur la GTR 3 Pro avec ce bel écran On va pouvoir swiper de haut en bas pour accéder aux raccourcis On voit qu'il y en a plus qu'avant ce qui est plutôt pas mal Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va voir les notifications. De gauche à droite, on va voir le petit tableau de bord que j'avais apprécié sur les anciens modèles Amazfit. On va pouvoir avoir, bah, d'un coup d'œil, un petit peu des raccourcis. Si je clique peut-être sur Alexa, on va pouvoir se connecter à Alexa. On voit qu'il faut ajouter des comptes, mais ça a l'air du coup disponible. On en reparlera plus. Pendant le test, lorsque je vais swiper de droite à gauche, je vais avoir mon nombre de pas, la fréquence cardiaque, la météo, les points, le contrôle de la musique. Est-ce on peut aller voir dans le contrôle de la musique ce qu'il y a en éléments Regarder de la musique, télécommande de la musique, OK, plus, OK. Et ensuite, on revient sur l'écran. Lorsque je vais cliquer sur le bouton du haut, je vais avoir mon menu principal. On aura notre PAI, la fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, mesure en un clic, exercice, historique, stress. Exercice aujourd'hui Sommeil, téléphone Donc on va pouvoir téléphoner Musique, alarme, agenda, paramètres Et lorsqu'on va aller dans plus On aura lune, soleil, boussole, altimètre cycle menstruel, respiration, température corporelle, chronomètre, au à trouver mon téléphone, horloge mondiale, liste des tâches, mémo vocal, minuterie, pomodoro et caméra distance. Euh, il n'y a pas de signe pour l'instant de sorte de store pour ajouter des applications. Mais lorsque je vais aller voir du coup sur l'application, je vois qu'il y a écrit store. Ok, ça, ça va être les cadrans. Je vois qu'il y aura écrit app store aussi. Où là, je vais retrouver plusieurs applications qu'on va pouvoir télécharger charger Home Connect, hop, je vais l'installer, ça va permettre normalement de faire un petit peu de domotique, heure d'hydratation, IMC, assistant. si vous êtes enceinte, Watch to race Space, on va aussi voir ce que c'est, la montre euh, espace de stockage, ok, ça nous permet de voir l'espace de stockage, on va avoir, affiche la fréquence cardiaque, color identification, lampe torche, calories, voilà. On voit qu'ici, il y a quand même des nouvelles applications. On espère que ça va être étoffé Je regarderai ce que ça donne aussi sur un Android Voir si c'est les mêmes Mais j'ai l'impression que du coup ça va être la même chose On a quand même une envie d'Amazfit De proposer du coup au fur et à mesure Avec des mises à jour Différentes fonctionnalités Et ça c'est toujours bien Hop là c'est la fréquence cardiaque On va pouvoir bien entendu aussi changer le cadran Bref ça a l'air d'être plutôt pas mal hein À pas se mentir on a l'air d'avoir euh, Quelques nouveautés Quelques pistes de nouveautés qui peuvent nous servir et qui nous serviront. On voit qu'il y a Alexa aussi ici. Je vais me connecter avec un compte Alexa pour pouvoir du coup utiliser l'assistant vocal normalement, même en offline. Commencer. Bref, on va regarder ça plus précisément pour le test. C'était la première prise en main pour vous montrer un petit peu le contenu de la montre. Ils ont l'air d'essayer d'aller quand même plus loin que ce qu'il y avait avant. Je vais m'inscrire aussi à Home Connect pour voir tout ce qui va être possible de faire en domotique, en contrôle de domotique. Bref. Je suis quand même agréablement surpris, surtout par cette évolution au niveau de l'écran. Je vais la prendre en main, je vais la tester vraiment profondément pour vous donner un test complet le plus rapidement possible, je pense d'ici une quinzaine de jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.